Soit pour nous tout un hein, jeudi, hein, c'est. Et mercredi et 18 janvier 2022, nous comptons avec vous dans une nouvelle vidéo qui nous pote pour toutes les amis compatriotes. Et n'oubliez pas de prendre petit temps pour nous remercier tous ceux qui été connectés sur le canal, tout bon fanatique fanatiques, tous tout anciens et nouveaux abonnés de la à Merci pour la fidélité ou la confiance. Merci le fait que vous faites choix de nous comme un grand canal qui est là pour informer sur tout ça qui a passé dans pays d'Haïti, que ce soit international ou national, pas hésiter taper tvlacaillehaiti.com et puis activer tes cloches notification, c'est les qui permet de recevoir tout message qui dit nous live ou bien nous poster une vidéo sur canal ça. Quoi information que nous pote pour aujourd'hui à la nous connaît la police là qui endeil après attaque féroce en chef gang Izo mélangé avec soldats, yo ta fait sous la police, côté gen policier qui mouin, gen qui blessé. Mais c'est le salon qui comme information même police ça que nègre ville de Diote kidnappé hein et ben police ça ta, ta là encore selon information nous yon, et bien nan attaque pile critique en bon côté divers citoyens citoyennes qui trouvaient que France lb monsieur manque capacité pour le directeur général police la, parce que depuis Franz lb entré à là c'est pas deux trois policiers qui pas mouillé même jean axoulé un châle et jusqu'à présent na parlé la Franz lb par jambai une réponse avec un chef gang yo qui ou même pour la police la yon pas chef gang sao qui qui respect pour PNH là, chef gang sao qui pensait c'est eux qui met pays sa par rapport avec divers ministres, divers anciens ministres, anciens présidents qui n'ont sous ses saucisses avec Bandi sao et jodia qui fait sans pitié pour la police. et bien, mesdames et messieurs, dans la vidéo, ça nous pote pour là, nous vous découvrir diverses raisons qui fait France Elbeta, d'où en tête PNH là parce que c'est pas capable, un pile policier a pu directeur général inspecteur de police mourit, et commissaire mourit, France LB Pajam Baille réponse avec un bandit sa yo. Ne gyo pas, j'aime faire une bonne opération envahie, Matisse envahie, les bouquet envahie et Torsel envahie, Gora ravine, ne gyo pas gyo capacité sa. Et bien je dis à la noue bandi yo qui yo même, yo montre la police la, yo papé yo, yo montre la police la, yo pas un rien devant yo, yo kidnappé yo tout yé police entré à Koyo, dans Bazio et la police même a levé pour quitter machine, tout a marché à tout zam. En tout cas mesdames et messieurs, dans vidéo ça nous pour inviter ou entendre des causes qui dans pays ça et pour qu'elle qui tes commentaires en bas vidéo pour dire qui sont pensés qui ça ouais qui t'a fait pour changer pays ça est-ce que Haïti a délivré en bas main bandi ça en bas main politique en bas main juge dans pays ça qui jodi à là et nan après gros déblaze qui pétait CSPJ avait les 30 juges qui ont même pas droit de faire un mauvais dossier sous doyo nèg confié n'a confiollo ak bandi libéré gang pour l'argent libéré prisonnier pour l'argent blanchi qui yon même coupable en bas la loi bagaille grave en tout cas arrêtez ce vidéo jusqu'à la fin bonne écoute tout le monde n'a pour une prochaine vidéo donc plaisir pour notre la caillou dans l'idée pour nous porter pour vous toutes les dernières informations qui ont dominé l'actualité, ah, nous avons dit bonsoir tout le monde, bonsoir Jimmy, bonsoir Salomon. Bonsoir Anderson, nous saluons tous les internautes, nous saluons tous les haïtiens qui vivent à travers le monde. Encore une fois, nous sommes très contents pour nous rentrer dans la CAEU, pour nous informer de tout ce qui a passé en Haïti. Bonsoir Anderson. Eh, bien, eh Salomon, Saint-Pierre du nous avons commencé avec un uh, dossier sécurité côté nous. Bandit, Bandi et Andan et Village de Dieu ta attaqué yon patrouille policière pendant journée mardi 17 janvier et 2023. Action ça qui t'a passé et tout préposé police qui relève. cafétéria et na Kada attaxi la yon policier et sorti blessé par bala autre Rivé et kidnappé et pas mal frayo. Et yon pour prendre la fuite avec patrouille et policière la, selon information et qui rive nou, et bandit si, la yo ta attaqué, et patrouille, euh, policier, là, tout près, et cafétéria, y'a un agent, force, l'audio, touché, par balle, y'a un lot, qui quitté, un, d'un, machine, kidnappé, pas bandit, ça, et arrivé, parti, avec, et machine, ça, à côté, agent, et policier, étaient là, dedans, et cependant, et machine, lui-même, qui t'a tombé, en panne, et bandit, a abandonné, lui, au coup, et... Mais route mais agent force et de l'audio pas et relâché et bandi c'est-à-dire dans cas d'attaque ça dans le moment, les bandits sont aller avec un véhicule, ainsi que policiers et gain l'autre et patrouille qui te venu. En fort pour ne pas dire, qui te parti à la poursuite individuelle et nouvelle attaque. Et ici là, contre les policiers, rappelé et drame et qui t'a fait dans le mois de mars dans l'année 2021. En dans et village de Dieu, côté et plusieurs et policiers perdu la vie, en babal et bandit armé et s'il voilà, c'est quand même très triste, mesdames et messieurs, là, j'en ai là, c'est police, c'est police et groupe gang village a kidnappé. Évidemment, j'en ai bagaille ça au pari place, Est-ce que nous on commence à faire arriver entre autres, en Anderson, est-ce que c'est, est-ce que, euh, le, le, euh, comme si lançait s'est pas qui s'est Bon, et eh, Jimmy, information à ce qui s'allie c'est dans le moment, et eh, patrouille, et eh, policier, dans eh, zone, et eh, cafétéria. Salomon, et eh, si et eh, cafétéria, et eh, l'ina angle, et eh, l'école, lycée Toussaint, ou du moins, et eh, bon, et eh, banque, et eh, république, et eh, d'Haïti, et eh, eh, eh, monsieur Sao, qui sortit en dedans, village de Dieu, et eh, qui vient fait exaction, ça. Et eh, dans zone, et eh, tout près, et eh, commissariat, et eh, post-police, et eh, qui rele, cafétéria. et eh, ben, eh, dans moment, et eh, t'es Yon y policier et nan patrouille, un autre policier qui était dans l'espace, bandio bandit, tiré à, à bout, et ce policier sa qui est so blessé, et policier qui était trouvé là, et patrouille lui-même, un bandit, et il montait nan il allé avec une patrouille et policier-là, l'un dit montez machinant, il y a il y a des gens qui e sont capables de penser que c'est une machine de Non, c'est une machine de bandit qui e bandi est montée. Non, c'est patrouille et une là. Et puis, yo y a alliance avec là pendant. Agent et policier police sont là, au coup de route, la machine est là, elle-même. Qui t'a vu et prend panne malgré ça? Et c'est civil, homme, mais ça, il n'a pas quitté. La police est yo la machine. Il machine dans la Et puis, yo est rentré directement dans le village de deux. Mais information est qu'il vient de nous faire quoi? Il y a l'autre patrouille qui e est capable de poursuivre. Et M. Sao, ça que nous sommes capables de dire, pas de échange et de tir, et dans moment, M. Sao t'a tenté rentrer en de village de Dieu, ou du moins et dans moment, pas machine sa li-même, l'été li, tombé en panne. mais nous sommes capables de attaquer ça et un policier est blessé en bas, -bas civil sao et l'autre arrivé et kidnappé. Oui, et puis nous t'a dit, nous te parlé de ça, mesdames, messieurs, Tout autant, opération parfaite pour finir avec le groupe gang si tout village de Dieu. Monsieur Matisse, tout autant, pas opération officielle qui fait. Tout autant, le gouvernement ça a protégé gang ça y a toujours des victimes. Et puis, nous espérons que la police, monsieur, nous n'a Nous comprendre que là, nous avons un gouvernement qui en face nous. Nous avons Ariel Henry qui est chef Et qui en face nous, parce que c'est pas normal. Comment la police sentit, là? là? pour le temps de c'est frère, c'est confrères qu qui a passé mes même gens avec lui, que nous des bandits kidnappés. Évidemment, ça va faire nous du bien. Mais la police, monsieur, réveillez-nous, réveillez-nous, nous disons, réveille nous avons besoin de quelques juges sérieux qui pour mettre en mandat, qui pour maréchèvre gang. Non. Nous ne euh, va pas parler d'Iso, nous ne parlons pas parler d'Ariel puisque c'est le tête-là. Salomon, je ne sais pas qu'on ne soit pas ajouté. Et, et du même temps, des dossiers, mais par rapport avec ça, je dis, mais, on a... Et policiers sont victimes non? Pendant que des boues est-ce que a pas des policiers tout qui t'ont e... complicité avec les gens en bas et en nous quoi on dire non et village qui t'as cause policiers ça tout ça moi qui une gueule ont été blessés est-ce que complicité que qu'est policier tout qu'on en bas en complan ou bien qui qu'on dans commissariat et je veux dire qui livrent ça arrive aujourd'hui même. En plus pour les policiers victimes c'est des policiers qui livrent des policiers encore par rapport à ce que les policiers ont fait. Les policiers ont fait un peu en quoi Les policiers, même qu'on le niveau des policiers, ont Est-ce que ce n'est pas ça, nous, nous, jeunes là, qui cause, et nous, comme on a dit, les policiers ont fait une partie victime et ont bâti bandits Mais, pas il a mais la fois-ci, nous avons parlé de comment, Monsieur Villageo, sont à l'aise. Arrivé, prendre LB, ils sont à l'aise, Villageo, ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. Mais c'est villageo, c'est comme si rien n'était. Mais c'est villageo. ouadi C'est comme si. il y a les complexes. Mais je dis... même barré le Nexario quelque part, bandit. Parce que Nexario, il y a peu travail. Non, mais t'as raison du milieu. Mais il y a peu avec travail pour Bon, pour moi je vous dis? on est je disant et qu'il a sorti les monstres du crâne. Mais le duo, il a l'autre pour les quoi dans nos zone. Comme si les pas pour place autorité dans de pays. Bon, si les pas pour place autorité dans de pays. Pour pas encore, il y en a les il du pouvoir, a beaucoup, en a mais je pense que pour les victimes, on a dit que c'est complicité, police, quoi qui ce soit, mais c'est une victime dans le village de Dieu, Anderson. Mais, pour ajouter avec Edo, c'est ça, et ça qui passait, et devant, café et je dis à la, nous prenons le avec le village de Dieu, et on a parcouru quelques kilomètres pour sortir dans le village de Dieu pour entrer dans la cafétéria, c'est-à-dire, il y a police, et il y police, et nous connaissons, où joue inspecteur-là, où chef de poste-là, pour nous citer et ça, ou seulement, et sans même nous pas parler de l'autre agent policier qui est sous place dans le moment pour bandit village de Dieu, river devant la cafétéria, il y a un agent policier, agent policier prend balle, juste à ce obligé de y l'hôpital pour la soin, et il y a un policier qui te chita et n'a patrouille, trouille là, M. moment, monsieur Sayo, il gen a le temps pour yon prend la fuite avec les policiers ça, sans yon coup de balle et pas tire rivé au coup de route machine la police dans les mêmes qui t'a tombé en panne M. Sao et gagne le temps pour traverser police ça et dans machine payo. yo gagne le temps pour chauffeur payo qui t'a conduit patrouille policier ça et policier ça traverser et la machine payo jusqu'à ce que yo rentre village de Diabel après autant de la police faut connait pas qui t'est partir à la poursuite de M. monsieur Sao alors et à là nous connaissons ça qui habite passer en dans l'institution pour Policiers là, même policiers ça yo yo y'a qu'on comploter e pour capable assassiner et policiers pareils. yo un exemple vivante et bien que ça a gagné environ 4 à 5 l'année Salomon. Le nom pral touché et dossier policiers qui était les Casanova, y'a un jeune policier, yo assassiné dans niveau et portail Saint-Joseph et Jimmy et c'est triste Pendant Casanova, Chita, on un et policiers, bandit grand avis qui tape circuler sur moto, passé, yo retiré Casanova, on un coup de balle pas chanté, Civil, homme ça sa ou pas sauté victimes, d'après enquête et qui d'après information, nous t'a gagné, c'est même inspecteur police qui était en, dans ce commissariat et portail là, un pile moun la raconte sous commissariat portail là, mais même inspecteur police ça, y'a t'as fait quoi que Casanova un lien avec madame ni et pour ça, il sent-il indigné, li sent-il frustré, lui fait bandit et tire Casanova, l'obra le l'autre exemple encore, l'obra le commissariat et portail là au Ghana, assez souvent pour nous dire n'entend pas assez haut, ou qu'on a des bandits qui attaquent sur eux, est-ce que je dis à la bandit qui attaque sur eux, non, bandit pas fait attaque sur eux, pendant que, et c'est bandit, cap contrôler et niveau et portalé au et bien et e jodia là nous capable di action ça prouver et l'autre fois que institution et policière là y'en pile corrompu là donne surtout avec arrivé yon moun et tant LB, nous connais et LB lui-même L'ICEP par et par une petite yon puissant et chef de gang qui t'a opéré et un niveau et meilleur et pour ne pas dire et commune quoi des bouquets et jodi là même Jean Salomon et ce so monsieur et Nabdi, de préférence milice et du pouvoir ce sont aidés et les protégés du pouvoir et ailleurs, nous capable rappeler nous dans intervention collaborateur de Lionel Jean-Charles il li faut qu'on ait oui jodi là la police a attaqué c'est tout à fait parce que nous besoin Libre en de pays, on dit pas de banon bouterin, pas de limiter nous et même fait nous tous les migrants en de pays, nous ça fait arriver François LBA ou pas de aucune opération menée, une façon pour demander. Promotion dans la police là, Lazare, deux minutes, bonjour. Bonjour, Guerrier. Bonjour, pierre Renel. Bonjour, Lydie. Bonjour, euh, Johnny Ferdinand. Vous allez tous auditeurs, auditrices, radio, Caraïbes. Vous allez tous policiers, malgré des moments difficiles, mais, euh, qui, il y a travail, il y a fait ça au gain pour le faire. Et ma intervention maintenant, c'est qu'il a basé sur deux faits, mais moi, estime que qui est extrêmement important. Premier bagarre c'est que, je ah, nous sommes capables de constater que, depuis le commencement des eh, années, Touf, on la police tourne, police tourne cible en ensemble de bandits dans l'ère métropolitaine. Hier nous capables de constater qu'il y, y a un policier qui perdait la ville et puis il y a un lot qui est blessé et il y a un bagarre qui fait nous mal c'est parce que nous c'est façon que nous voyez ouais, gens que police yo même yo euh, a tomber moi même penser que ça qui passé hier là et ça qui passé faire là tout euh, chaque policier devrait par exemple moi même Matin, là, n'a parlé avec les policiers et puis n'a parlé tout avec euh, les responsables qui ont commis ça. Et nous sommes bien contents tout le euh, directeur général de la police, euh, M. Fonselbe, nous fait un compte sur ça pour permettre que les responsables ont un contrôle policier et les policiers à vie de travail. Et permettre tout à créer les briefings sont fait pour les policiers chaque matin les policiers, pour aller travailler. Moi-même, matin, là, ma des collègues policiers, yon, la situation, est vraiment compliquée. Même Jean-Jodier, nous félicitons, en groupe policiers, nous félicitons les policiers à chaque fois qu'ils font bagaille qui sont bon, mais nous, en mesure, en tant que syndicats, pour nous, reprocher tout des fois, comportement, gens que les policiers, ouais, en série de bagailles. Euh, euh ça, c'est qu'à ce qu'il faire là, c'est moi-même le clair que je dis à la fois que les policiers ne mettent pas en mette position pour faire un ensemble de choses que n'ont pas dû faire dans le cadre de travail. Nous vivons dans un contexte qui est extrêmement et difficile et plus que le contexte là. Les difficile, je crois que tout le monde suppose tout le policier doivent entendre pour être capable de comprendre que, dans le moment que nous vivons là, il faut que nous réfléchissions par rapport à ce genre Il y a un policier qui est encore e, en ensemble avec lui, moi, je pense que c'est deux policiers seulement qui étaient dans le Et en bas de la ville, c'est une zone extrêmement difficile. Est-ce que le responsable commissariat a été contrôle de policiers qui étaient dans le policier, pour compte Ou du moins, est-ce que c'est le qui était déplacé sans que le responsable n'ait pas au courant que le policier était déplacé Nous, même au niveau du si nous croyons que les policiers fait un peu de prudence. Nous vivons dans un moment qui est extrêmement difficile. Je vais parler avec un cousin policier et qui mourir, euh, il dit mon ça que, yo même au niveau où il y a fait des marches, il fait des avec monsieur, pour comment qu'il était de capable de jouer un corps. Et c'est bien dommage, monsieur dit que, c'est pas fait attaque là, il n'y a pas de police qui n'a jamais eu, yo, il n'y a pas de que qu'il fait fait attaque. Moi même, ça eh, eh, va passer vraiment triste. Il faut que l'État crée des conditions pour les policiers qui capables de travailler. Si l'État n'a pas créé les conditions pour les policiers qui sont capables de travailler, eh bien, ce capable a passé là a toujours passé. Donc, il faut le conseil de responsable tourne dans la police pour prendre responsabilité. Responsable commissariat, responsable base. Il faut que nous briefings briefing chaque matin pour les pour nous faire, pour nous parler avec eux, pour nous faire comprendre la nécessité. Qui gagne Si ou non PFA, avant de vous déplacer pour aller non PFB, il faut que vous alliez dans le bazar pour dire que vous êtes là. Mais ça, vous êtes là. Est-ce que vous êtes capable aller Il faut que les policiers ne soient pas parce que les ennemis, les ennemis nous voulons et nous toute famille police et et on leur fait encore n'a Mandit dire directeur général de la police pour l'encourager, notre travail s'accueille comment à faire et encourager les responsables permettre qu'ils soient capables de prendre disposition et permettre qu'ils y ait contrôle policier à tous. Si policier a bien travaillé, il sont pas non plus finalement comme commissariat. il faut que les responsables aient des contrôles pour le policiers. Ça laisse penser que c'est pour bien être pour policier, c'est pour permettre le policier à la victime. La messie Pierre Lionel Lazare fait déjà huit heures le tout à l'heure.